Chers traders et investisseurs, jeudi 18 juillet, bonjour. Enfin un peu d'animation, ce matin les marchés ont enfin décidé de céder un peu de terrain. Après avoir commencé par tergiverser à l'ouverture des marchés, ils ont cédé jusqu'à 0,8% en milieu de matinée pour revenir maintenant, en tout début d'après-midi, à l'équilibre. Il faut dire que les clôtures américaines et asiatiques cette nuit étaient plus que mitigées. Donc finalement un petit peu d'animation nous a permis de réaliser 5 trades gagnants ce matin sur 5 accompagnés de deux médailles d'argent. Alors faut-il en tirer la moindre conclusion quant à un nouveau, une nouvelle direction du marché Non, non et non. trois fois non. Il ne faut tirer aucune conclusion pour le moment, car nous, nous allons continuer à être ballotés au gré des résultats des sociétés américaines et non des moindres. Les bancaires sont plus ou moins terminés, mais Microsoft, je crois, va publier ses résultats euh, après le marché. Donc, encore une fois, ce sont les, les indices américains qui donneront le « là » dans les jours qui viennent et rien d'autre. Et n'oublions pas que ces, ces dix indices américains sont toujours très proches de leurs plus hauts. Donc les indices européens tergiversent et hésitent, mais les indices américains pour le moment ne fléchissent pas. Et sauf avis contraire, ce sont toujours ces derniers qui ont raison. Voyons si l'après-midi est plus animé ou pas, nous vous souhaitons de très bons trades et à demain.